Euh, on va présenter euh, une dizaine de, de petits conseils, euh, repères sur la, la mise en place d'une classe inversée. Euh, pas forcément des choses qui sont révolutionnaires, mais simplement qui permettent de, de cadrer un petit peu euh, sa pratique, que ce soit au début euh, ou, ou ensuite quand on continue à, à, à progresser parce que finalement on travaille dessus en permanence. Euh, et donc, je voulais juste mettre un petit préliminaire. Euh, de pourquoi est-ce qu'on fait ça, euh, Donc, je, comme je le disais tout à l'heure, c'est la suite d'une présentation qui avait été faite en, en 2018. En, en, en parallèle, on a préparé euh, un, un article qui sera euh, soumis pour publication très bientôt, qui pour l'instant existe sous forme de, de ce qu'on appelle le préprint, auquel vous pouvez accéder dès maintenant où il y a plus de détails et puis euh, vous avez toutes les références bibliographiques. Euh, puis on a aussi préparé un petit questionnaire euh, qu'on vous encourage à répondre parce que ça nous permettra d'alimenter un peu euh, notre réflexion, celle de la communauté sur, sur ces dix propositions qu'on fait. Euh, et je voulais revenir simplement, euh, très brièvement, sur pourquoi la classe inversée et pourquoi ces règles-là. Euh, évidemment, le, notre fil rouge, c'est euh, d'aider les, les apprenants, les, les élèves, les étudiants, euh, et, et donc euh, on essaye de garder ça en tête et, et finalement avoir ces règles là, c'est une façon de cadrer notre réflexion sur ce qu'on est en train de faire euh, pour ne euh, bah, pas, perdre, pas perdre de vue cette, cet objectif qui est de, de faire progresser les étudiants pour le mieux. Alors la, la première règle c'est d'inverser le temps, c'est la classe inversée, c'est ça le principe de base. Euh, et ce qu'on utilise traditionnellement pour, pour parler de ça, c'est la taxonomie de Bloom. Euh, donc c'est la partie gauche de, cette, de ce tableau euh, où vous avez un certain nombre d'activités euh, et de, de tâches cognitives qui peuvent être faites par les, par les élèves euh, et puis qui est Traditionnellement présenté euh, sous forme de, de pyramide avec des choses qui sont dites euh, inférieures ou supérieures, euh, avec en, en plus simple, entre guillemets, tout ce qui est mémoriser, comprendre, éventuellement appliquer, et puis euh, en plus complexe, euh, la partie créer, évaluer, analyser. Euh, alors, initialement, l'idée, c'était de, de faire d'abord euh, la partie mémorisation, compréhension, avant d'attaquer les, les parties plus complexes. Ça, c'est remis en cause euh, aujourd'hui, mais ça va nous aider quand même à analyser euh, le type de tâches qu'on donne aux élèves. Et donc, il y a deux euh, situations un peu... Euh, alors, qui sont caricaturales, de, qu'on va appeler « enseignement traditionnel, que j'ai même mis entre guillemets pour euh, montrer à quel point on est sur quelque chose qui n'existe pas forcément euh, vraiment dans les classes, et puis euh, là j'ai mis « classe inversée », mais en fait il faudrait le mettre au pluriel parce qu'il y a plein de façons de faire. Mais le, le principe euh, général de, pour l'analyse, c'est de se dire qu'il euh, y a des choses qu'on fait euh, à la maison, ou en tout cas euh, sans la supervision de l'enseignant, euh, et puis il y a des choses qu'on fait euh, en classe ou en tout cas euh, avec l'enseignant même si c'est en ligne. Euh, et que, que ce qu'on fait dans un enseignement traditionnel et dans une classe inversée, ce n'est pas les mêmes choses. Et, et, et en fait, l'idée de la classe inversée, c'est de euh, prendre les activités qui sont les plus difficiles euh, et de les faire en présence de l'enseignant, qui est finalement le moment où cet enseignant va avoir l'impact qui est le plus important. L'idée, c'est de, de passer en dehors de la présence de l'enseignant euh, les activités qui sont les plus simples et que les élèves peuvent faire relativement facilement en autonomie et de faire avec eux euh, ce, qui, euh, ce qui est le plus difficile et dans lequel on va avoir le plus d'impact, le, le, le plus d'apport pour les pour les étudiants. Euh, et, et donc là, il y a quelque chose qu'on peut garder en tête, c'est que l'acquisition des connaissances, elle peut être faite en autonomie, et ça, sans perte d'efficacité. Euh, simplement, ça demande quelques, euh, quelques précautions, euh, on, on est euh, tout à fait… Euh, euh, encourager à faire une réactivation euh, des, des prérequis notamment euh, en début de cours euh, on a euh, il y a une importance à, à avoir des activités pour engager les étudiants en particulier euh, en, quand ils sont en autonomie donc ça on en reparlera euh, sur la, la troisième règle euh, et puis euh, on peut euh, aider aussi euh, à, à réactiver tout ça pendant le temps où on est avec eux, par exemple en leur fournissant euh, un memento qui est euh, simplement les, les connaissances les plus fondamentales, basiques, qu'ils vont pouvoir utiliser quand ils sont en train de faire une tâche complexe, par exemple. Et puis on peut leur demander ou leur proposer un résumé à la, à la fin du cours. Alors Ensuite, un des points qui, est, finalement, qui revient le plus souvent, c'est la question des ressources qu'on qu leur fournit pour apprendre en autonomie. Euh, et, et là on, on, on je suis au nom des autres aussi un peu lourd, mais sur le fait qu'il y a énormément de ressources qui sont disponibles et qui permettent d'être de, de, fournies aux élèves. Donc, traditionnellement, il y a Edutech par exemple qui a énormément de ressources. Le, le site d'Inversion la classe en, en répertorie un certain nombre. Vous pouvez aussi aller piocher chez les partenaires du CLIC, donc ils vont présenter là pendant tout le week-end un certain nombre de ressources qui peuvent être utilisées pour le travail en autonomie. Euh, c'est une façon d'insister sur le fait que euh, les ressources ce n'est pas forcément des vidéos qu'on a faites euh, nous, ça peut être euh, euh, un chapitre euh, d'un du, livre qui a été fait par quelqu'un d'autre. Euh, on peut aussi s'appuyer sur les, sur les collègues. Euh, le CLIC c'est euh, notamment l'occasion de rencontrer euh, beaucoup de gens qui font des choses qui sont intéressantes et donc euh, on peut s'appuyer dessus. Éventuellement, on va être amené à adapter un petit peu ces ressources qu'on a trouvées parce qu'elles ne correspondraient pas exactement à ce qu'on a envie de faire. Donc là, bon, il ne faut pas hésiter à avoir un petit paragraphe en plus, quelques mots qui sont dits en classe pour adapter ce qu'on a fourni au contexte exact de sa classe. Mais voilà, ça permet quand même de réutiliser des, des documents qui ont été produits par d'autres. Et euh, éventuellement, bah, on va se trouver dans une situation où il n'y a absolument pas de ressources. Et là, euh, en dernier recours, je, je suis très très lourd, mais je pense que c'est important de ne pas se lancer euh, juste dans la création de quelque chose qui peut être extrêmement chronophage, difficile, euh, ne le faire que si vraiment on n'a pas le choix. Et euh, dans, dans ce qu'on peut dire sur cette création euh, de ressources, euh, c'est que si on, on, on le fait, à nouveau, on, on réinvente pas la roue, on ne repart pas de zéro, on peut s'inspirer de choses qui existent déjà, même si on crée soi-même les ressources. Euh, et, et ces documents euh, vont être partagés. Il euh, y a plein de façons de le faire. Euh, on peut le faire, par exemple, euh, en classe avec un polycopier qui est distribué euh, aux élèves, ce n'est pas forcément une vidéo. Euh, on peut les partager dans le cadre d'un... Euh, un système de, de gestion de l'enseignement, euh, donc pour le, le supérieur par exemple Moodle, euh, mais euh, tous les pronotes et autres euh, dans, dans le secondaire. Euh, et puis, éventuellement, on peut euh, partager sur un, un support qui est ouvert de type blog ou euh, plateforme de partage de vidéos, y compris YouTube, mais ça, ce n'est pas un passage euh, obligé. À nouveau, euh, c'est, euh, je dirais, c'est plutôt un extrême en fait. Il euh, ne faut pas se sentir obligé de faire ça, euh, c'est absolument pas impératif pour avoir à nouveau le, ce qui nous intéresse, c'est l'impact sur les élèves et, euh, et pas d'avoir fait une super vidéo sur YouTube. Euh, quelques points de, de vigilance qui vont avec tout ça, euh, c'est il faut s'assurer que les apprenants ont accès aux documents euh, et c'est pour ça que je commence en parlant des polycopiés, c'est que là on, on évite tous les problèmes euh, qui sont liés au numérique et euh, même dans ce cas là il faut euh, accompagner les apprenants pour s'assurer euh, qu'ils vont consulter et euh, consulter de manière efficace les documents qu'on leur, qu leur fournit. Alors ensuite, le, le troisième conseil, c'est euh, d'être explicite euh, et d'engager de, de, les, les élèves dans la, le travail en autonomie. Euh, et là, je voudrais euh, peut-être euh, décomplexer ceux qui viennent tout juste de commencer euh, sur le fait que la mise en place est compliquée euh, et qu'il faut voir le, le tout démarrage comme un investissement et que ça peut prendre plusieurs semaines à se mettre en place. Euh, moi, à l'université, euh, tous les ans, je prends la première semaine avec les étudiants uniquement pour la mise en place et j'investis cette semaine-là. où Je ne fais pas de cours à proprement parler, mais on va mettre en place euh, un travail qui va nous faire gagner du temps ensuite. Il voilà, ne faut pas hésiter à le faire et il ne faut pas s'inquiéter du fait que la mise en place est longue. Et puis ensuite, il euh, bah, y a le, le problème de, du fait qu'on leur fournit un document et, et on se pose la question de savoir s'il a été consulté et, et si oui, s'il a été euh, compris, intégré. Donc là, il y a un certain nombre d'activités qu'on peut proposer euh, aux élèves, aux étudiants pour euh, acquérir, euh, ces, ces, acquérir le contenu de ces documents qu'on leur fournit. Alors, euh, voilà, il y a un certain nombre d'exemples de, qu'on peut, euh, qu peut proposer par exemple d'utiliser de, des quiz euh, ce qui peut leur permettre d'avoir une correction euh, immédiate à eux et ça peut nous permettre aussi à nous d'avoir un, une information sur euh, est-ce qu'ils l'ont fait d'une part et puis euh, est-ce qu'ils ont euh, euh, réussi euh, facilement l'exercice le, euh, et puis ensuite on peut leur demander un certain nombre de choses qui, euh, qui vont nous permettre de, euh, de préparer l'activité qu'on va faire en classe avec eux euh, que ça soit euh, dans le cadre de la classe ou à distance, dans un cours en ligne. Mais donc, par exemple, on peut leur demander de préparer une question. On peut leur demander aussi de participer à un forum de questions et réponses sur un outil comme Moodle, par exemple. Donc, certains vont poser des questions, les autres vont y répondre, et ça prépare le cours. Euh, on, une chose qu'on peut leur demander, euh, c'est de préparer un résumé. Donc euh, ça peut être sous la forme d'une fiche de cours ou ça peut être euh, une carte mentale, ça peut être un schéma bilan, ça va dépendre évidemment des, des disciplines, euh, ça va dépendre de ce qu'on a l'habitude de leur faire faire. Mais voilà, de, de leur faire préparer un petit document euh, qui va permettre de euh, de, de servir de support en fait euh, quand ils seront en classe et ça va être euh, par exemple la possibilité de discuter avec d'autres étudiants et à nouveau ça c'est vrai que l'on soit euh, en présentiel ou qu'on soit à distance euh, ça c'est quelque chose que je fais moi sur les, euh, quand on est euh, à distance euh, on a un, un serveur euh, Discord et puis euh, par petits groupes ils vont discuter les uns avec les autres ça fonctionne très bien euh, ensuite euh, ça peut être de leur demander de euh, se concentrer sur les points saillants de, de, du cours les points qui les ont intéressés euh, ou les points sur lesquels ils ont eu des problèmes euh, et, et qu'il faudrait euh, clarifier et donc s'ils arrivent avec ça euh, en classe on peut se concentrer là-dessus et c'est évidemment un, un support pour, euh, euh, pour le cours euh, et puis on peut éventuellement leur demander d'écrire un document collaboratif Voilà, c'est une série d'exemples de choses qu'on peut leur faire faire en autonomie euh, en, en amont euh, ou en aval du cours euh, ou même pendant Alors, ensuite la, la quatrième règle qu'on vous propose c'est d'explorer de, les pédagogies actives en classe c'est évidemment euh, une des idées phares euh, dans, dans, dans le contexte de, de la classe inversée c'est pas pour rien que le congrès s'appelle euh, la classe inversée et les pédagogies actives c'est que le, le temps qu'on dégage en classe en ayant euh, fait passer euh, la, la partie transmissive euh, à la maison, on peut l'utiliser pour avoir des pédagogies actives euh, en classe. Euh, ça, ça va reposer sur les tests qu'on a fait, par exemple les quiz dont on parlait tout à l'heure euh, hors classe, mais on peut aussi en faire en classe, qui vont nous permettre de, de rythmer les choses et puis de faire un diagnostic en direct sur ce qui a été compris ou pas. Euh, donc, on va pouvoir euh, avoir des activités de type euh, discussion en groupe. Enfin, il y a plein d'activités euh, en groupe, qui vont mettre les, les étudiants, les élèves en travail les uns avec les autres. Ils vont travailler les uns avec les autres. Et puis, il y a la question des présentations qui peuvent être faites soit par, enfin, par les étudiants qui peuvent présenter un cours, ils peuvent présenter un exercice, ainsi de suite. Et puis, un point sur lequel on reviendra, c'est que du coup, on est, on est amené à, à faire des, des tests Hein, et on est dans une logique d'essai-erreur, euh, d'expérimentation, euh, et j'en reparlerai, mais on a une forme de, de droit à l'erreur euh, parce qu'on euh, qu est motivé, euh, on a l'effet enseignant qui nous permet de, de s'autoriser ce, ce droit à l'erreur dont je reparlerai tout à l'heure. Alors. J'ai beaucoup parlé de travaux qui se font en groupe et donc il y a la notion de compétence pour la, la coopération qui, se, qui est là en toile de fond. Euh, et, et il y a deux points qui sont intéressants à retenir euh, sur cette notion de, de compétence pour la coopération. Euh, C'est le fait qu'on va les développer grâce à la classe inversée parce qu'on fait des travaux en équipe et en groupe. Euh, on va développer les, ces, ces compétences, mais aussi qu'elles vont être utiles, elles vont aider au succès des classes inversées. Euh, et donc là, pour revenir sur une chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y, euh, y a une difficulté au départ, parce que c'est des choses qui sont potentiellement nouvelles pour les, les étudiants ou les élèves, et donc ça met du temps à se mettre en place. Et à nouveau, il y a la notion d'investissement, c'est-à-dire que le, le temps qu'on passe à leur transmettre ces compétences pour la coopération en début d'année, eh bien, ce temps-là, c'est un investissement qui va payer plus tard, où l'efficacité du groupe va être bien plus forte ensuite. Quand ils auront acquis ces compétences pour la coopération, ils vont euh, tous apprendre mieux les uns avec les autres. Et alors, pour faire ça, on va utiliser plein d'outils différents. Euh, par exemple, les éditions de pages de Wikipédia, il y a plein d'exercices autour de ça euh, qui permet d'apprendre comment fonctionne Wikipédia, mais qui permet aussi de se poser des questions sur la façon dont on interagit les uns avec les autres et des outils qu'on peut utiliser pour structurer cette interaction. Euh, je pense par exemple sur Wikipédia, aux, aux pages d'historique et aux pages de discussion qui permettent de, de faciliter les échanges entre les différents éditeurs de Wikipédia. Euh, donc voilà, il y a ces, ces outils-là et puis il y a énormément d'outils qui ont euh, euh, une dimension collaborative. Euh, voilà, J'en ai cité quelques-uns là, mais il y en a bien plus et en plus ça se développe euh, en permanence évidemment, on peut utiliser tous ces outils-là pour les faire travailler sur la, sur la compétence. Et il y a un point sur lequel je voudrais passer un tout petit peu plus de temps, c'est la question de l'évaluation par les pairs, parce que c'est une façon dont on peut faire travailler les élèves entre eux et qui a plein d'avantages. Euh, alors, si on fait ce petit focus sur l'évaluation par les pairs, euh, le premier point qu'il faut retenir, parce que c'est un, un frein potentiel euh, au fait de faire l'évaluation par les pairs, c'est que l'évaluation qui est faite par les pairs peut être aussi juste que celle qui est faite par l'enseignant si elle est bien encadrée euh, il y a plusieurs outils qui permettent de, de bien faire ça, notamment utiliser une grille euh, d'évaluation, une grille critériée, ça c'est un outil qui est important le fait de ne euh, pas les laisser complètement dans la nature c'est-à-dire qu'il faut les aider en présentiel en, en amont, éventuellement en aval à faire cette évaluation euh, ça c'est important il y a un autre outil qui est de faire faire les évaluations par plusieurs étudiants, c'est-à-dire qu'un même devoir va être corrigé par 3, 4, 5 étudiants. Et à ce moment-là, le consensus qui va se dégager de ces plusieurs évaluations permet d'avoir quelque chose qui est, qui est assez bon. Et ça a aussi d'autres avantages. Le premier, c'est que ça permet aux étudiants de recevoir un feedback qui est, qui est rapide et qui est efficace parce que... Quelle que soit la taille de votre classe, euh, vous avez forcément moins de temps que les étudiants euh, à passer pour ça et donc c'est une façon de gagner un peu de temps euh, accessoirement, enfin pas forcément accessoirement d'ailleurs, euh, on va se retrouver euh, probablement pour la plupart d'entre nous avec euh, des étudiants qui ont besoin de faire plus de travail euh, euh, en autonomie, euh, ça sera particulièrement vrai à l'université mais ce sera sans doute vrai aussi un peu euh, dans le secondaire. Et donc là, les étudiants vont avoir un peu de temps qu'ils peuvent investir sur, ce, sur ces évaluations par les pairs. Euh, et c'est intéressant parce que ça amène au moins euh, deux types de, de résultats qui sont euh, vraiment euh, intéressants. L'amélioration des résultats sur la partie disciplinaire, euh, où quand ils font, on fait des tests avec euh, des quiz, par exemple, avant-après, il ben, y a une, une vraie amélioration pour ceux qui font l'évaluation par les pairs par rapport aux autres. Et puis l'autre chose, c'est qu'on travaille euh, à nouveau sur euh, les compétences de, de communication, par exemple, parce qu'on va formaliser la façon dont on écrit euh, les conseils qu'on donne aux autres. Euh, et donc, un petit point qui est, qui est intéressant là, à noter, c'est qu'on euh, n'est pas forcément sur des évaluations qui sont sommatives. Il euh, y a vraiment une logique d'évaluation formative. Euh, par exemple, euh, des, des collègues proposent un, un scénario dans lequel il euh, euh, y a un devoir qui est rendu, qui est corrigée par les pairs, qui donne des conseils d'amélioration. Puis une deuxième version euh, est déposée, qui, elle, est euh, évaluée à nouveau, mais cette fois-ci de manière sommative. Euh, donc on peut vraiment euh, construire des, des, des scénarios euh, intéressants autour de cette évaluation par les pairs et qui ont des bénéfices euh, significatifs. Euh, à la fois pour les, les étudiants, qui est quand même euh, notre premier point d'intérêt, mais finalement aussi pour les enseignants, parce que, quand même pas négligeable, surtout en ce moment, euh, il y a un, un gain euh, de, de temps euh, qui, est, euh, qui est significatif quand on fait euh, l'évaluation par les pairs. Alors, euh, un des autres avantages potentiels euh, de, de la classe inversée, c'est de la une certaine facilité à différencier. Euh, par exemple, on a parlé tout à l'heure de, de quiz qu'on transmettait, ça fait euh, des traces qui permettent de faire un diagnostic sur ce que les élèves ont euh, compris avant même d'arriver en cours. Euh, et donc ça, ça permet de mettre en place des stratégies de remédiation. Euh, on peut imaginer que d'un groupe à l'autre, d'une année à l'autre, on ait euh, des points qui posent plus de problèmes euh, à certains groupes d'étudiants, et donc on va pouvoir se concentrer là-dessus. Ça permet de faire une individualisation, euh, y compris sur les objectifs d'apprentissage. Euh, et qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça On peut faire notamment des temps de discussion euh, sur euh, les questions euh, compliquées du quiz. Euh, on peut aussi imaginer une forme de tutorat entre, entre les, les élèves ou les étudiants, et, y compris avec l'évaluation le, par les pairs dont on vient de parler. Parce que finalement, euh, quand euh, plusieurs élèves vont donner des conseils à, à un autre élève, et on va avoir cette forme de tutorat qui se met en place. Et puis un dernier point qui me paraît, qui me paraît intéressant, c'est l'adaptation qu'on peut faire plus facilement sur le matériel qui est utilisé par les étudiants. Euh, parce qu'on transmet ça euh, à l'extérieur. Euh, je pense par exemple au fait d'utiliser des polices différentes, euh, y compris des polices qui sont plus faciles à lire par les dyslexiques. Euh, moi, cette année, un étudiant qui est aveugle, euh, il a accès à un contenu par l'éditeur euh, de une forme de livre qui, euh, qui lui est accessible. Euh, il ne pourrait pas le faire euh, facilement si euh, je faisais un cours magistral devant un diaporama. Euh, donc finalement, ça, ça apporte euh, quelque chose aux étudiants en termes d'adaptation euh, via le, le matériel qu'on leur transmet hors de la classe et qui peut être, euh, finalement, en théorie, il peut être différent pour chaque étudiant. Alors, euh, on arrive à, à un point qui est l'évaluation. Euh, il y a deux, deux sujets, en fait, dans cette évaluation. Il y a l'évaluation des étudiants. Donc on a déjà parlé euh, plusieurs fois de l'évaluation qu'on peut faire euh, des connaissances qui sont acquises en autonomie par exemple avec un quiz, et puis on peut faire aussi en classe avec des systèmes de vote en, en direct. Donc là, il y en a plusieurs qui sont, qui sont mentionnés, mais il y en a, a d'autres qui permettent de savoir à un moment donné si tout le monde ou la plupart des étudiants en tout cas ont compris quelque chose ou si au contraire il faut qu'on passe plus de temps pour travailler sur un sujet donné. Et, et un point qui est Peut-être moins évident, mais qui est au moins aussi important, qui est l'évaluation des protocoles d'enseignement qu'on qu met en place. Euh, on, on a dit qu'on fait l'expérimentation, on fait des tests, des essais, des erreurs. Et évidemment, l'idée, ce n'est pas juste de, de se faire plaisir, c'est aussi de faire le système qui est le plus efficace pour les, les étudiants. Et pour le, pour le juger, eh bien, il faut avoir des indicateurs. Euh, évidemment, on peut faire ça avec des notes, et c'est ce qui est fait dans beaucoup d'articles de recherche, hein, où on vérifie que les notes euh, qui sont atteintes avec un protocole sont au moins aussi bonnes que ce qui est fait traditionnellement. Mais finalement, avec la classe inversée, on travaille d'autres choses que juste l'acquisition des connaissances. Et donc, on peut s'intéresser à des indicateurs qui euh, nous parlent de... Euh, euh, d'autres choses euh, qu'on a pu travailler avec les, les élèves. Euh, donc, euh, par exemple, l'absentéisme, les conflits, l'autonomie, la coopération. Tout ça, c'est des choses qui vont, euh, sur lesquelles on travaille avec les étudiants et finalement avoir des indications euh, du fait que, effectivement, ça fonctionne. Euh, c'est intéressant. Euh, et puis là, j'ai une phrase qui est restée, euh, euh, qui est restée en anglais, euh, qui est le fait qu'on peut euh, faire passer des questionnaires euh, aux élèves ou aux étudiants pour avoir euh, leur retour sur le cours, euh, ça permet euh, au moins deux choses, ça permet d'abord de, euh, de faire ça de manière anonyme et euh, je pense qu'on est tous conscients qu'à la fin du cours il peut toujours y avoir euh, des élèves enthousiastes qui viennent nous voir en nous disant que c'était super mais que euh, ceux qui sont moins enthousiastes ne euh, viendront pas nous voir pour le dire euh, spontanément euh, en général. Euh, donc voilà, en faisant un questionnaire anonyme, on peut avoir cette information-là et du coup on peut avoir une vision sur l'ensemble d'une promotion euh, et puis ça peut permettre aussi de recevoir des, des conseils, on en reparlera euh, sur une diapo suivante. Alors il y a un petit point sur la, sur la logistique et la posture, euh, le, on va avoir éventuellement besoin de matériel qui va être un petit peu différent quand on va faire notamment des, du travail en groupe ou en équipe. Euh, ça va être par exemple d'avoir des tableaux tout autour de la, de la salle, euh, ça peut être d'avoir des paperboards, des post-it, euh, ça peut être l'utilisation de documents collaboratifs quand on est, euh, quand on est en ligne. Euh, pour ce qui est de la salle elle-même, euh, quand on est en salle euh, physique, euh, il va y a avoir souvent l'organisation en îlot, mais en, en, en virtuel on peut faire la même chose. Euh, donc avec un outil euh, comme euh, Discord, même s'il est évidemment interdit, euh, je suis sûr que comme moi certains l'ont utilisé. Et euh, voilà, ça permet de faire des salons virtuels euh, dans lesquels des petites équipes peuvent se regrouper pour travailler euh, euh, voilà, en petits groupes, euh, même si chacun est chez lui. Euh, à côté de tout ça, il y a une logique de changement de posture euh, avec la notion de lâcher prise euh, qui, qui arrive. Euh, donc une, une phrase un peu célèbre, c'est ce euh, passage de, euh, du sage sur la scène euh, au guide sur le côté. Euh, et, et Il voilà, faut lâcher un petit peu prise sur la situation, euh, on ne peut pas simultanément euh, augmenter l'autonomie des élèves et garder le contrôle complet. Euh, en, en augmentant l'autonomie des élèves, forcément on perd une partie du contrôle et ce n'est pas un problème. Voilà. Euh, je vais passer au conseil neuf qui est euh, le fait de documenter les choses, donc je disais tout à l'heure euh, on a euh, un droit à l'erreur qui nous arrive du fait qu'on a un effet enseignant, on est, on est motivé, on met en place des choses originales, euh, les, les élèves, les étudiants sentent ça et du coup ça nourrit leur motivation et donc euh, à la suite de ça, euh, on bénéficie de cet effet enseignant euh, juste parce qu'on est en train d'expérimenter de manière euh, motivée et motivante. Euh, néanmoins, euh, on va essayer d'améliorer euh, ce qu'on fait. Donc, on a parlé des indicateurs tout à l'heure, on va euh, aussi prendre des notes euh, après les cours, noter ce qui a été positif, ce qui a été négatif éventuellement des idées d'amélioration. Euh, un autre outil pour euh, améliorer les choses et pour documenter, c'est d'ouvrir sa classe euh, donc par exemple la, la semaine de la classe inversée qui est organisée par l'association euh, où euh, là bientôt euh, en ligne, comme on va, avoir, on va être nombreux à avoir des classes en ligne, on peut ouvrir euh, un, un passage pour que d'autres enseignants euh, passent la tête euh, et on va avoir des retours grâce à ça, qui vont nous permettre d'améliorer les choses et puis euh, on disait tout à l'heure la possibilité de consulter les étudiants je voudrais insister sur le fait que euh, euh, les propositions qui sont faites par les étudiants sont souvent intéressantes. Euh, moi, Dans mon expérience, euh, c'est assez rarement des choses qui sont euh, euh, moins de travail. Euh, en général, au contraire, c'est euh, des propositions de choses qui sont intéressantes, qui demandent plus de travail, euh, qui sont plus compliquées. Euh, mais voilà, c'est ça qui les motive euh, et finalement euh, bah, du coup c'est positif. Euh, même quand... Euh, ce n'est pas forcément beaucoup plus difficile, beaucoup plus de travail ou que c'est relativement neutre vis-à-vis euh, -vis des objectifs qu'on a fixés en termes d'apprentissage. Euh, bah, pourquoi ne pas accepter quelque chose qui est proposé par les étudiants et qui est ni moins bien ni mieux que ce qu'on avait proposé Parce que ça, ça va soutenir euh, leur motivation intrinsèque et c'est relativement évident que euh, si on arrive à nourrir cette motivation intrinsèque, on va forcément en tirer euh, des bénéfices euh, pour leurs apprentissages et puis pour nous aussi en termes d'ambiance de, de classe. Et le dernier conseil, c'est de partager, partager et partager encore. Euh, c'est notamment pour ça qu'on est en train d'enregistrer la présentation, pour que les choses puissent diffuser. On peut, il y a plein d'autres façons de partager, par exemple avec des tweets ou des posts de blog euh, ou des articles de recherche. Euh, on vous suggère d'utiliser des... Euh, des licences de type euh, Creative Commons euh, qui permettent de, de partager et que les autres utilisent facilement. Euh, et ce partage-là, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour les autres, il euh, y a une dimension presque égoïste à partager euh, parce que ça va nous permettre d'avoir des retours et euh, finalement c'est une des façons dont on progresse le plus. Euh, moi j'attends beaucoup de des retours que vous allez faire là dans les minutes qui viennent, des questions que vous avez pu poser sur le, sur le forum, euh, parce que c'est ça qui va me permettre de progresser dans les semaines ou les mois qui viennent. Et euh, tous ensemble, on va pouvoir progresser parce qu'on a des échanges. Et euh, la, la base de ces échanges-là, c'est le partage qu'on fait au départ. et Pour conclure, je voulais vous remercier pour votre attention. Euh, vous partagez euh, à nouveau le lien vers l'article qu'on a écrit dans lequel il y a plus de détails. Euh, vous pouvez me contacter euh, sur, mon, euh, sur mon adresse email et puis il euh, y a les différents euh, sites, euh, enfin pardon, les différentes adresses euh, sur Twitter des, des différents auteurs de cette liste de, de 10 conseils. Voilà, J'accueillerai je, je, je, avec plaisir vos questions qui seront euh, a priori relayées par Pierre qui doit être euh, dans les starting blocks. Oui, donc euh, pour l'instant il y a... Pas trop de questions, j'ai l'impression que tout était OK. Alors n'hésitez pas, à, dans le chat, à nous indiquer les, les questions. Euh... Ce qui est possible, c'est que comme j'ai eu des questions euh, pas mal la première présentation, j'ai modifié ma présentation, et euh, que je l'ai améliorée. C'est une façon d'illustrer assez bien euh, ce que j'étais en train d'essayer de dire. Hein. Finalement, c'est oui, un côté notamment positif. Sur le travail, euh, voilà. notamment sur le travail par les pairs, je crois. <rire> c ça, oui, et puis le fait que quand on partage, on a des retours, et que ouais. ces retours-là, ils nous permettent de progresser. Euh, c'est une des idées de... Et en tout, en tout ça... cas, n'hésitez pas donc à aller consulter le, le, le lien que j'ai mis dans le chat là, sur l'article qui est, qui est en cours de préparation. Vous pouvez le lire, c'est un PDF, alors c'est en anglais, mais ça reprend vraiment tout ce qui est indiqué là, tout ce qu'a énoncé Antoine. Et puis aussi, il y a un petit questionnaire qui, voilà, qui vous permet de, de vous positionner par rapport à ces dix conseils. N'hésitez pas à y jeter un, un œil, même si vous avez quasiment jamais fait de classe inversée, allez-y. Alors, j'ai une question, comment gérer les élèves et surtout les parents qui ne sont pas d'accord avec cette pédagogie ou qui montrent des réticences. c'est. Euh, c'est vrai que alors, nous à l'université on n'a pas ce problème. On n'a pas le problème des parents. <rire> Normalement on les a plus. Euh, mais bon, en tout les... cas on, on l'a rarement, même si <rire> ça arrive. Euh, en fait c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'en ai mis là un peu de littérature, mais j'en ai mis bon, évidemment dans l'article on en a mis beaucoup. Euh, c'est d'avoir des, des points d'appui euh, sur le fait que euh, c'est efficace. Parce qu'à la fin, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est qu'est-ce que les élèves euh, ont appris Est-ce qu'ils auront mieux ou moins bien appris Et Il y a quand même euh, pas mal de littérature euh, sur les différentes formes de classe inversée, euh, qui vont euh, dans le sens du fait qu'il y a une efficacité, même s'il y a une diversité de pratiques qui font que c'est difficile de dire que chaque pratique est efficace, mais euh, globalement, euh, il, y a, il y a ce point-là quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de, de faire n'importe quoi juste pour se faire plaisir euh, on le fait pour répondre à des objectifs pédagogiques qui ont été fixés en amont. Euh, C'est euh, absolument euh, en accord avec euh, euh, ce qui est soutenu euh, par euh, l'institution. Hein. Donc euh, de ce côté-là, normalement, il n'y a, a pas de problème. Il euh, y a un point sur lequel on peut insister, sur, euh, qui fonctionne, je pense, avec un certain nombre de parents, euh, C'est le fait qu'on travaille sur des compétences, notamment les compétences de collaboration euh, qui font partie des compétences euh, dites du 21e siècle, euh, des compétences qui sont très mises en valeur sur le marché du travail et qui ne sont pas forcément traditionnellement euh, mises en avant euh, dans les enseignements de type euh, cours magistral. Et là, on les fait travailler là-dessus. Euh, on les aide à, euh, à se présenter, euh, à faire des présentations qui vont les aider, par exemple, à passer des entretiens. Euh, donc, donc tout ces, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la littérature. Le fait que, euh, une partie des compétences sur lesquelles on travaille dans le cadre de la classe inversée sont des compétences euh, qui, qui ont une utilité euh, en, en termes d'insertion professionnelle future. Euh, et Après, il y a un autre point euh, c'est euh, pour ceux qui s'intéressent plus à, euh, aux connaissances, hein, euh, c'est que mh, grâce à la classe inversée, on peut travailler euh, sur euh, les points qui, sont, qui posent problème, les, notamment les représentations préalables fausses euh, qui sont présentes chez beaucoup d'élèves, évidemment. Euh, et typiquement, euh, quand on fait un quiz, si on a bien préparé son quiz en amont du cours, et qu'on pose ces questions spécifiques sur les représentations préalables fausses, on va pouvoir travailler spécifiquement là-dessus. Euh, donc moi j'enseigne la biologie, euh, sur l'évolution, il y a plein de choses qui sont difficiles à comprendre, mais c'est vrai, dans toutes les disciplines, on a tous euh, des points d'achoppement avec un certain nombre de représentations, en physique, en chimie, en histoire-géo, Enfin, tout le monde a, a ces problèmes-là, euh, et on va pouvoir travailler spécifiquement dessus, et donc on va travailler en profondeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur des connaissances de type... Euh, triviale poursuite. Par contre, dans la compréhension profonde des mécanismes, là on va être meilleur. Ça c'est des choses qui sont présentes dans la littérature, donc c'est quand même des choses qu'on peut dire aux parents. J'espère que ça répond à la question. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas. Si ça a été très clair, ça me va très bien, c'est ouais. parfait. Moi, je vous invite vraiment, hein, je, je réinsiste à n'hésitez pas à participer au petit questionnaire qu'on a mis en ligne. Nous, ça nous permet de savoir comment vous vous situez par rapport à, à ces dix euh, repères euh, qui ont été énoncés par, par Antoine. Euh, voilà, C'est toujours intéressant. Oui, ça, ça nourrit notre réflexion et à nouveau, on est dans cette logique d'amélioration continue où ces retours-là peuvent nous permettre d'améliorer euh, le document, les présentations pour les fois suivantes. Euh, pour que voilà, qu'on soit toujours meilleur chaque jour ok je crois...